Shalom à tous, nous vous souhaitons la bienvenue en ce nouveau numéro de Face à Face et nous sommes très heureux de vous voir connectés déjà abonnés à notre chaîne Asbi Congo si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de le faire et en passant nous remercions tous les abonnés à partir du monde entier, Chine, Angleterre, Belgique, France et partout ailleurs, que Dieu vous bénisse et aujourd'hui, après 11 ans Onze bonnes années d'absence en terre-mer, nous le recevons enfin. Vous en avez entendu parler, bien sûr, qui n'a pas été bouleversé par ce qu'il a fait. Nous tous, nous l'avons été. Eh bien, nous parlons de notre stoïque au sens propre et figuré, Lévi Bouchiri, à qui nous disons la bienvenue sur notre plateau de face à face. Bonjour, bonjour, révérend frère Lévi Bouchiri. Bonjour, Frère Estache. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Et merci. Merci pour la présentation. Ah oui. Je vais juste préciser, vous versez par ce que Dieu a fait, pas par ce que Lévi a fait. <rire> merci pour cette précision. Vous êtes le vase que Dieu a utilisé. Euh, en sept ans de carrière d'animateur événementiel, okay. j'ai eu à, à tâter avoir les témoignages parce que la chanson bouleversée jouait toujours dans des mariages. Okay. C'est un chant qui nous a fait personnellement du bien. Merci. Alors avant qu'on prenne déjà, j'aimerais qu'on commence par les racines vraiment okay. de la carrière. Okay. Alors ça a démarré en quelle année Bon, je ne sais pas l'année où j'ai commencé à chanter. Bon, j'ai chanté à la maison. Euh, je faisais trop de bruit à la maison. Euh, la première fois, si je me rappelle, où je chantais à l'église, j'avais peut-être 13 ans. Ouais. Okay. Entre 12 et 13 ans. Okay. Ouais. Ouais. C'est là que euh, je chantais pour la première fois, c'est le 25 décembre, euh, comme enfant de l'école du dimanche. La classe C, qui était la classe un peu avancée. Mm -hmm. <rire> voilà. Enfin, ça a commencé à 13 ans, ok. L'enregistrement de l'album a été fait en quelle année L'album Remplit d'amour Oui. Nous l'avons commencé peut-être en 2014. 2014. Ouais. Oui, 2014. Ouais. 2013-2014. Ouais. Ok. Ah, ouais. sorti en 2015. Et l'album est sorti en 2015. En 2015 ouais. Le 1er mai 2015. Le 1er mai, la, le, la, la, la journée du travail avant ah bon, bon, ouais, je, je pense <rire> le 1er mai c'est la journée internationale du travail ouais. quand même euh, comment avez-vous évalué l'accueil à l'obumbashi ah oh, c'est merveilleux sur une note qui va de 1 à 10 à combien évaluez-vous ces, ces jour ici 8. <rire> ah, oui, <rire> oui. Bon, j'espère qu'on va compléter les deux bientôt, pendant que vous êtes là. Oui, j'espère euh, qu'avant oui. que le séjour ne se termine, on va peut-être arriver à 10, mais ça va, ça va très bien. Ça va très très bien. Il euh, y a une question que nous posons toujours en ceux qui sont qui nous regardent de loin. Okay. Euh, par rapport à la musique qui pouvait être faite ici à Lubumbashi dans mmh. l'ancien temps avec nos grands frères qui ont commencé et par rapport à la musique qui se fait, qui se fait euh, actuellement en 2021, pensez-vous qu'il y a une amélioration ou c'est toujours la même chose um, Bon, amélioration, ceux bon, qui ont commencé, je pense que ceux qui ont commencé maintenant, euh, ont directement commencé à un niveau peut-être professionnel. Okay. Vous savez, comme les passeurs live, ouais. ils ont beaucoup chanté euh, devant des radios et ouais. tout, ça, tout ça. Nous, on n'a pas vraiment connu ça. Mm -hmm. Beaucoup de gens aujourd'hui ils ont cette facilité d'aller euh, en, en studio directement et tout okay. ça. Ben, non, bon. Et aussi, ils sont toujours là. Ils sont en train de travailler. Ils, ils travaillent avec les nouvelles technologies de maintenant. Okay. Bon, je sais pas s'il y a une amélioration ou pas, mais je pense qu'il y a facilité quand même pour nous qui sommes venus après, si je peux dire ça comme ça. Ah, hum. ok. D'accord. Sans attendre, j'aimerais d'abord, avant qu'on nous poursuive, qu'on puisse d'abord écouter un très beau chant que pouvez nous faire parce qu'on a écouté les studios. il faudrait qu'on puisse bénir les gens pendant qu'ils sont en train de nous regarder okay. permettez oui, on va chanter la chanson Christ à moi okay. c'est une chanson que j'aime bien <rire> mais pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert elle est aussi dans l'album Rempliment d'amour ouais. les choses qui ne sont jamais montées sur les cœurs des humains L'oreille n'a point entendu, même l'œil n'a point vu, Dieu les a réservés à ceux qui aime, à oh, oh, ah, son épouse. Jésus crie mon époux, vite en moi, c'est bien lui l'espérance de la gloire. Mon époux et moi sont là. Ah, C'est sur ces roues, bon que mes pieds se tiennent. Je ne faillirai pas, non non, non non, je ne faillirai pas, oh non non non, non je ne faillirai, oh, oh. faillirai pas. Voilà. <rire> Allez. Donc, euh, elle est dans l'album. Oui. Euh, nous avons été faut béni par cette chanson mmh. J'aimerais qu'on parle un peu de l'album Remplis-moi d'amour okay. Pourquoi mmh. est-ce qu'il doit nous remplir d'amour Bon, l'amour c'est C'est le plus grand De tous les commandements okay. ouais, Comme la Bible le dit euh, oh. C'est en vous aimant Les uns les autres Qu'on va reconnaître que vous, que vous êtes mes disciples hein, Aimer votre prochain Comme vous-même Et puis aimer votre prochain comme euh, Christ vous a aimé donc, euh, l'amour, c'est hein, comme, euh, d'ailleurs, en Corinthiens 13, comme nous l'avons chanté, on peut parler des, comme des anges, on peut faire des miracles et tout, on peut se sacrifier pour les autres, mais euh, si on n'a pas d'amour, euh, euh, tout cela ne vaut vale rien. On peut même se poser la question, mais comment est-ce que quelqu'un va arriver à se sacrifier pour quelqu'un d'autre sans avoir l'amour? Oui, parce que l'amour, c'est Dieu. Ah. On l'avait dit, Dieu est amour. Que Donc, Dieu vous bénisse. Dieu. Et quand vous m'a dit là-bas, seul l'amour parfait entrera. Seul l'amour parfait entrera. C'est un message qu'on doit chanter, prêcher beaucoup, c'est un message d'amour. Ah oui. Ouais. En tout cas, que Dieu vous bénisse oui. pour ce travail qui est très, très, très bien fait. <rire> qui fait encore plaisir à toutes les familles qui sont à la maison, qui nous regardent à partir de la maison. Nous devons faire la même prière chaque fois que Dieu puisse nous remplir mm -hmm. d'amour. Oui. Très bien, Alors, frère Lévi oui. Depuis la sortie de l'album, okay. quels sont les pays que vous avez déjà visités, là où votre œuvre, l'œuvre que vous avez produite pour Dieu, dans quel pays cette œuvre vous a amené um, J'étais en France. France. Euh, plusieurs fois, en Belgique. Ok. Au Canada. Ok. Um, au Congo Brazzaville. Au Congo Brazzaville. Et au euh, Congo-Kinshasa. <rire> <rire> euh, vous avez dit aussi à Kinshasa ou Congo-Kinshasa, c'est le Bumbashi ou la capitale Bon, au Congo-Kinshasa, <rire> Depuis que l'album est sorti, c'est maintenant que je reviens à Bumbashi. Je suis de Bumbashi, mais je suis parti pour la dit ça fait 11 ans. Okay. Donc depuis que l'album est sorti, je reviens. Donc euh, c'est la première fois que je chante dans mon pays euh, les chansons d'un album. Ok, alors nous, avons, nous sommes très très bénis mm -hmm. Pour toi qui es à la maison J'aimerais encore te dire que Si tu n'as pas encore consommé cet album Internet est encore ouvert mm -hmm. Cours déjà, va taper Lévi Bouchiri et consomme l'album Et mm -hmm. tu ne seras pas déçu Parce que Dieu, les dieux du ciel Va te bénir encore mm -hmm. Alors J'aimerais que vous puissiez me dire Un témoignage fort mm -hmm. Très fort, qui mm -hmm. vous a marqué un témoignage personnel ouais personnel, euh, commençons ma bande par rapport bon, euh, à l'album. Oui. Bon, je suis béni par euh, la, la différence que cet album fait dans la vie des gens. Okay. Vous voyez, il y a, y, a, y a beaucoup de gens. Et je me rappelle, il y a un frère, une fois qui m'a écrit, qu'il a eu un malentendu avec son épouse. Euh, il est sorti, bon, un peu pas bien. Et en allant, il a écouté la chanson, tout ce qu'il est qui parle de l'amour entre l'époux et l'épouse et tout ça. Alors, en écoutant cette chanson, ça lui a permis d'aller arranger les choses avec sa femme. Okay. Ça, c'est très grand. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça, de partout. Je suis en voyage. Donc, et c'est ça vraiment qui, qui, fait, qui nous encourage, en fait. Ah, à okay. Donc, chaque témoignage est, est, est particulier et euh, exceptionnel à sa manière. Ah, amen, amen, que Dieu vous bénisse. Il euh, y a aussi une chose, c'est que les gens me demandent toujours, non, c'est comment est-ce qu'il est marié, est-ce que, est que trop de questions, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne des, des téléspectateurs qui nous regardent à partir de la maison, leur dire quand même, nous dire que vous êtes marié, combien d'enfants avez-vous Bon, je pense que si quelqu'un se demande si je suis marié ou pas, donc c'est une personne qui ne me suit pas trop. Ok. Je pense que tous ceux qui me suivent savent que je suis marié. Je suis marié okay. à la soeur Nathalie, euh, que j'ai salue, chérie. <rire> voilà. Donc, euh, père d'un enfant, une petite okay. fille, euh, Nicole. Ok. Voilà, Nicole, ça va être du non mais, non, mais en terre-mère, même vous représentez déjà la belle famille. Est-ce que vous pouvez dire deux mots à madame qui est à la maison et qui vous regarde Ah, oh, chérie, voilà, donc euh, je te fais beaucoup de, de beaux bisous. J'aurais bien voulu que tu sois ici avec moi, mais bon, je pense que prochainement tu seras ici. Je t'aime. <rire> que Dieu vous remplisse d'amour, nous sommes très heureux. Moi aussi, je vous salue, je passe par la salutation. Ah oui. Et. Oh Alou Bumbashi, après 11 ans d'absence, vous revenez, vous voulez nous bénir encore une fois et nous le disons encore moins sans, sans cacher la face que nous sommes réellement bénis. Hein, vous les faites déjà et j'espère que bientôt là on va avoir un très grand concert. Alors, quelles sont vos attentes quand vous allez faire un concert? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu qui doit être fait pendant que vous serez en train de chanter? Ok, euh, comme toujours, qu'il soit là au rendez-vous. Euh, que les gens ne reviennent pas comme ils sont venus, que chacun revienne, avec, euh, retourne avec un témoignage euh, personnel qui dise en tout cas quelque chose s'est passé, voilà. Euh, que nous puissions apporter la joie, la consolation, tout ça. Et aussi, euh, on me disait toujours, Agboumashi on t'aime bien, Agboumashi on écoute la musique, bon je vais voir ça, <rire> <rire> je écouter beaucoup de gens. C'est vrai que partout je suis passé dans les églises, on a été très bien accueillis, euh, les gens chantent ensemble avec nous. Euh, alors là, c'est peut-être que le prochain je ne peux pas passer par toutes les églises. Non, non. Si je ne suis pas passé dans votre église, faute de temps, mais vous êtes les bienvenus le 29. Je vais voir vraiment voilà, les gens de moi aussi. Ils enfin, seront là. <rire> ils euh, seront là. Domines. Alors, j'aimerais que vous puissiez consoler une famille, une personne, quelqu'un qui vous regarde en ce moment, qui se trouve dans une situation qui ne lui permet pas d'adorer Dieu comme il le faut. Alors, vous, en tant que représentant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui vous regarde à partir de la maison, la reconforter Ok. En fait, ce que je veux dire, euh, c'est que, je ne sais pas la situation que vous traversez, euh, mais ça va passer, c'est temporaire. Comme nous l'avons chanté, temporaire, ça va passer. Ayez du courage, ayez foi en Dieu. Tout à l'heure, euh, je lisais Matthieu chapitre 6, bon, oublié le verset, euh, mais Jésus dit, votre Père connaît déjà ce que vous avez besoin avant même que vous puissiez euh, le lui demander. Donc, Dieu connaît votre problème, et autant marqué par lui-même, la solution va arriver. Même si ça prend beaucoup de temps, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Amen. J'aime ouais, ouais. beaucoup ces ouais. paroles. Ouais. Toi qui es à la maison, prends courage. Oui. Ouais, car avant que tu n'aies le problème, Dieu ouais. est déjà au courant, il le sait. Ouais. Hein, Fais-lui seulement confiance. Alors, j'ai une question euh, par rapport au grand. Mmh. musiciens qui sont passés avant nous, le, le, le pasteur Lifoko Kouete, Nathan Ipingé, Jean-Sylvain que Avez-vous un modèle parmi toutes ces personnes qui, nous ont, qui vous ont précédé? Euh, la première fois que j'ai chanté dans une église, à Fellowship j'ai chanté, j'ai interprété le pasteur Life. Okay. Donc, et c'est le seul musicien que j'ai interprété à euh, moins que je puisse vraiment oublier. Euh, et je me rappelle, à qu moins que vraiment, je chantais vraiment euh, les pasteurs live, c'est qu'il a été une grande influence. Surtout quand on était encore enfant, on regardait les pasteurs de tout ça, et voilà, on a commencé à chanter, euh, j'ai chanté les pasteurs de et, et même quand j'ai commencé à composer mes chansons, il y avait toujours cette influence-là. Et même parfois, la manière de se comporter sur euh, la scène vous voyez toujours ces traces. C'est difficile de s'en débarrasser. <rire> Donc euh, voilà, je vous dis, il y a plusieurs diversités. On écoute beaucoup des chantres et tout ça. Chacun apprend de tout le monde. Mais le pasteur du a était vraiment... Dès le début, en fait, j'ai découvert mon monde de chanter avec lui. Ah oui. Non, Révérend life, de partout où vous, vous nous écoutez, sachez mm -hmm. que Lévi Bouchiri est sur vos traces. <rire> nous sommes tous derrière vous, étant le bobin de la musique. Mm -hmm. Alors, prenons la nouvelle génération, okay. des Isaac Boukassa, Miracle mm -hmm. Béni, uh, Neville Kanono, uh, Tintini Sidi. Parmi tous ceux qui sont là, y a-t-il encore un qui vous a beaucoup plus marqué, comme le pasteur Lifoko Chacun est particulier oui. à sa manière. À sa manière. Oui, je trouve que Isaac Bukasa, c'est un très bon chanteur. Ouais, il chante très bien. Très très bien. Le frère Tintini aussi, oh. c'est un bon chanteur. Ah oui. Je connais un autre frère qui chante très bien aussi, mais qui n'est pas encore trop connu. Euh, il s'appelle Manix. Il okay. est allé au Congo-Brazzaville à Kinshasa, un très bon chanteur. Ouais. Donc euh, bon, il y a aussi parmi les chants qui m'ont marqué là, le message. Il y a Jean-Paul qui est mort. Ok. Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, C'est l'une des personnes dont je rêvais vraiment euh, un jour euh, travailler avec lui. Je l'ai vu euh, dans les campagnes, on a chanté une fois ensemble, on faisait les chœurs pour le passage jean -Baya. Mais je me disais dès que je rentre au pays, par la grâce de Dieu, j'aurais aimé travailler avec Jean-Paul à cause de son savoir-faire. Ces textes très bien, magnifiques, très belle voix, très belle mélodie, puis, parti. <rire> Un très bel hommage mmh. qui fait déjà, mmh. je sens qu'il y a que je l'armoie déjà. Mmh. C'est une mémoire que nous respectons tous, ouais. qu'il repose en paix vraiment. Alors, avez-vous un conseil à donner à tous ces jeunes? Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir, des gens qui ne sont pas encore connus, qui ne chantent que dans des églises, qui composent, qui ne veulent peut-être pas s'afficher. En avez-vous déjà entendu parler, peut-être en circulant sur internet, vous les voyez, et quels conseils avez-vous à leur donner si aujourd'hui ils espèrent aussi réussir comme vous moi je ne sais pas si j'ai réussi ou pas mais nous vous informons je vous informe au nom de Asmi Congo et la République démocratique du Congo vous avez réussi alors non, donnez les secrets réussite ça dépend des objectifs que vous êtes fixés ah bon et par rapport à objectifs. je ne suis pas encore là où je vais être parlons-en, vous euh, les avez déjà atteints ou pas non je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert qui pas encore. mon souci à moi c'est que tout le monde puisse bénéficier du don que Dieu m'a donné. Amen. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore euh, découvert ce don, même dans le message. Okay. Ici, hier, j'étais dans un bureau, j'ai vu, bon, vu une sœur, la femme qui était secrétaire là-bas, et elle avait vraiment l'air d'une sœur. Et je lui ai demandé, bon, vous êtes sœur du message Elle a dit, oui. J'ai dit, mais, vous connaissez les frères de Vibouchiri, elle a dit non. Bon, j'ai dit, tu connais bouleverser la nuit. Ah, ok. <rire> <rire> <rire> oh, les gens connaissent la chanson, ouais. mais ils ne connaissent pas ouais. la personne. J'ai dit bouleverser, oui, j'ai connaissé, c'est moi. Ah, bon. ah. Donc, juste pour dire qu'il y a encore beaucoup de gens okay. qui n'ont pas encore euh, découvert ces dons. Et même en dehors du message aussi, okay. tous les autres chrétiens aussi, je pense que mon désir, c'est que toutes ces personnes-là personnes bénéficient du talent que Dieu m'a donné. Amen. Voilà. Mais, voilà. alors, donnez-leur, donnez-leur le conseil qui va leur permettre d'arriver d'abord au niveau où vous êtes, ouais. même si vous dites que oui. vous n'êtes pas Ça en un à moi. Tout dépend okay. de ce que vous voulez faire. Il y en a qui veulent se mettre Bon, leur c'est pour leur église locale, ou bien simplement... Pour les croireurs du message, moi, mon souci, c'est que tout le monde, a, même les païens, qu'ils écoutent le message que nous véhiculons. Parce que c'est pour gagner les âmes d'une manière ou d'une autre. Bon, pour les jeunes gens, aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Faites des sacrifices. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices. La musique m'a coûté beaucoup d'argent. Donc, okay. euh, c'est ma poche. Ouais. Donc, c'est sacrifier. Euh, voilà et Servez les seigneurs servez Dieu. Il n'y a, a pas d'argent. Si vous voulez vraiment faire la musique pour l'argent, c'est une erreur. L'argent, il fallait faire les affaires. <rire> Là, vous venez de toucher une corde très sensible. Alors, vous allez faire les affaires, faites les affaires, vous allez avoir l'argent. Ah, mais... mais la musique, c'est l'amour, c'est la passion. Et si vous n'avez pas de moyens pour faire un album, faites un, un chant, enregistrez le studio, faites un clip, et mettez ça à la disposition des enfants de Dieu, ils seront bénis et Dieu ouvrira les portes. Amen. Je en vrai, moi, j'ai travaillé mon album, c'est quelqu'un, on m'a recommandé, chez quelqu'un qui avait un studio et tout ça et qui a apprécié les talents. Parfois, Dieu va mettre des gens dans votre parcours. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, très grand conseil. Euh... Asbi Congo vous demande de saluer certaines bonnes personnes que vous aimez personnellement okay. pour qu'ils se sentent aussi bénis et honorés bon je salue tous ceux qui me suivent merci beaucoup pour votre temps donc Dieu bénisse richement euh, je salue mon épouse je l'ai déjà saluée <rire> euh, ma famille maman Anastasie qui est ma mère qui est ici à Bumbashi. donc je la salue aussi donc voilà tout le monde, mes amis ah, tout le monde que j'oublie, je ne saurais pas cité les uns et laisser les autres <rire> Amen nous sommes arrivés à la fin de l'émission de Face à Face nous vous disons merci d'être connectés. n'oubliez pas de vous abonner laisser un pouce bleu, un commentaire l'homme des dieux est là, il pourra toujours répondre, comme Asbi le dit vous faire connaître un notre passion, merci au revoir, à la prochaine